Alors sur le, sur le marché euh, des, des vins et des spiritueux, l'offre logicielle est euh, actuellement euh, très éparpillée. Et on trouve des solutions en fait, qui euh, proposent la gestion parcellaire, euh, la gestion euh, du chai, euh, des outils de comptabilité, on trouve des outils de la décision, des CRM, etc. Donc euh, quand on en parle aux, aux viticulteurs, euh, leur problématique souvent, c'est de se dire, bah voilà, j'ai plein d'outils euh, qui ne communiquent pas forcément entre eux ou euh, quand je dois les faire communiquer parce que les toutes les informations sont liées, ça nécessite à chaque fois des saisies supplémentaires, des manipulations de ma part. Et donc, ce qu'on propose avec Equivity, c'est justement d'avoir un outil tout en un qui permet de gérer toutes ces fonctionnalités pour pouvoir gérer son exploitation viticole depuis le pied de vigne jusqu'à la bouteille. Et l'objectif, c'est de le faire pour moins de 100 euros par mois sur l'ensemble de ces fonctionnalités. Et pour faire cela, donc, on part du socle équilibre et on va les adapter à toutes les spécificités de la filière vitivinicole. Le premier point, c'est que c'est un projet participatif. Donc pour ça, on a recruté une dizaine de viticulteurs pilotes des châteaux, des domaines de la région de Cognac et de Bordeaux qui vont travailler avec nous sur la priorisation et le test de l'ensemble des fonctionnalités qu'on sera amené à développer. On va également collaborer avec des partenaires technologiques qui vont proposer des outils d'aide à la décision, notamment avec les partenaires de la ferme digitale Nayo ou Winat. Deuxième point sur lequel travail c'est euh, la notion de zéro saisie, on veut limiter au maximum les saisies euh, des utilisateurs sur la plateforme. Donc pour ça on va travailler sur un agent conversationnel vocal euh, pour enregistrer simplement euh, des interventions et euh, également sur l'utilisation de remontées euh, automatisées via des capteurs connectés par exemple dans les cuves ou alors des, euh, des trackers gps sur le, sur le matériel agricole. Et le troisième point euh, Enfin, c'est euh, via un partenariat scientifique avec euh, Bordeaux, Sciences Agro et l'INRA, euh, qui travaille sur euh, la recherche d'indicateurs de durabilité des exploitations agricoles, et euh, notamment pour accompagner les viticulteurs dans leur euh, logique de certification environnementale. Donc là on vient de terminer le, le recrutement des viticulteurs pilotes. Euh, finalise également le paramétrage de leurs exploitations, avec comme objectif de proposer une solution commerciale pour 2021 sur l'ensemble de la France et ensuite de la déployer à l'international à partir de 2022.